Des personnes vivant au parc des eaux lieux de Lille depuis juin 2015, suite à la fermeture d'une église qui les a hébergés, ne bénéficient ni de l'aide de l'État, ni du département, ni de la mairie. S'ils étaient là, c'était dans l'attente d'une reconnaissance de leur minorité afin d'avoir enfin des droits humains. Moussa vient de Guinée-Conakry et il nous raconte en quoi ce parc l'a aidé. Depuis que tu es à Lille, il y a des personnes avec qui tu as tissé des amitiés ou. À Lille, ben ouais. il y a toutes des associations qui n'arrêtent pas de nous suivre, qui n'arrêtent pas de suivre nos arrières, ils sont là pour nous, ils ne s'y pas, ils n'arrêtent pas de se battre pour nous. Ben ouais, on dirait avec l'association, on a une seconde chance, on a l'espoir. On a l'espoir, peut-être qu'un jour ou l'autre, ça va changer. Après plusieurs mois de bataille juridique entre la MEL, la métropole de Lille, et les associations de soutien aux réfugiés, ainsi que des habitants, et malgré un premier refus du tribunal administratif de l'île d'expulser ces personnes, un référé a ordonné leur expulsion ce matin. Certains réfugiés venaient à peine d'arriver à Lille après un long et dangereux périple, mais l'accueil est des plus déconcertants. Depuis quelques jours, des migrants sont emmenés en bus vers des centres de répit. Du répit Peut-être pourront-ils en bénéficier car depuis un an et demi, ils subissent diverses humiliations. Des interventions quotidiennes de police les réveillent en pleine nuit avec une lampe torche ou tôt le matin pour les compter, leur confisquer leurs affaires. Peut-être que ces réfugiés ne seront plus harcelés par les CRS. Mais à quel prix Si tu étais éloigné, de... euh, ça compliquerait encore plus ta situation qui est déjà pas facile en fait ben Oui, ben oui, bien sûr, ça compliquera encore parce qu'on ne sait pas là où on va et on ne sait pas et comment ça dépend administrativement là-bas. Déjà, on est habitué ici avec les associations et avec les procédures de demande sur les papiers, tout va bien. Et maintenant, une fois là-bas, je me demande qu'est-ce qui va se passer Parce qu'on ne sait pas là où on va. Est-ce qu'on va être logé est-ce qu'il y aura des éducateurs pour nous, pour nous suivre Est-ce que l'administrativement, ça va aller comme ici Moi-même, je suis inquiétude Si tout le monde est d'accord pour améliorer les conditions de vie des migrants, les méthodes préconisées divergent. À Lille, il existe pourtant de nombreux bureaux et de nombreux logements qui sont vides. Mais la préfecture a préféré envoyer certains migrants à Cassel, qui se situe à une cinquantaine de kilomètres de Lille, et à Louvroil, qui est à 88 km de Lille. Pourquoi elle les envoyer aussi loin Certains ne pourront pas poursuivre les cours de français qui les aident à s'intégrer, ni revoir facilement les amis qu'ils se sont faits dans le quartier de Moulin. Un autre problème, ce matin, deux citoyens ont été arrêtés alors qu'ils ne faisaient que manifester leur déception. Il paraît que vous avez arrêté ce monsieur parce qu'il prenait des photos. Pardon Il paraît que vous avez arrêté... C'était un outrage J'ai dit que c'était outrageant, ils ont tout pour dire que c'est un outrage. Bah c'est pas... c'est... c'est pas... Tout le monde est d'accord avec allez, lui Allez là-bas, allez, là ah allez. Ah allez, non, moi j'habite là, je vais... Si l'un des deux soutiens a été relâché assez rapidement après l'interpellation des CRS, l'autre soutien a été menotté et emmené au poste de police. Bon, il y en a interpellé madame, mais je vais pas... de violent, je vous demande de circuler, ou circuler bon, si bon, vous de si vous en plus, vous avez pas... vous pouvez